Les fonctions techniques et les solutions techniques. Les fonctions techniques. Pour qu'un objet technique puisse réaliser sa fonction d'usage, celui-ci doit posséder certaines fonctions techniques. Pour le vélo par exemple, nous avons trois fonctions essentielles son fonctionnement. Le cycliste doit pouvoir accélérer pour prendre de la vitesse, il doit pouvoir ralentir pour effectuer certaines manœuvres et enfin il doit pouvoir se diriger pour effectuer d'autres types de manœuvres. Pour qu'un vélo fonctionne, il lui faut au moins ces trois fonctions techniques. La fonction propulsion, la fonction freinage et la fonction direction. Les éléments d'un objet technique comme les pièces qui la constituent, poignée de frein, cadre, dérailleur, appartiennent à souvent des sous-ensembles qui, qui sont les fonctions techniques. Par exemple, pour la fonction direction, ce sera assuré grâce au bidon, la fourche et la roue avant. La fonction propulsion, il faudra compter sur la pédale, le plateau, le dérailleur, le pignon et la roue arrière et ainsi de suite, chaque pièce faisant partie d'une fonction technique. Chaque sous-ensemble joue un rôle, il y a une fonction particulière appelée fonction technique. C'est l'association de toutes ces fonctions techniques qui permettent de réaliser la fonction d'usage. Les solutions techniques Les fonctions techniques peuvent être réalisées de différentes façons en utilisant différentes solutions techniques. Par exemple, la fonction technique freinage peut être réalisée par diverses solutions frein à tambour, frein quantilever, frein à disque ou frein vrai break. Nous avons donc plusieurs possibilités pour freiner et ce sera donc au concepteur, à l'utilisateur de choisir la solution qui lui convient le mieux en fonction de certains de leurs critères pour la conception ou l'achat.